Bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 11 de Stage 1. Et aujourd'hui, nous allons parler de Pokémon Colosseum qui est sorti sur Nintendo Gamecube en 2004, il me semble. Donc, vous allez voir que Pokémon, ils sont sortis déjà bon un peu partout, ça, le sait, ça, ça tout le monde le sait. Mais euh, sur Gamecube, ils avaient fait un bon opus et, euh, et je l'avais bien aimé à l'époque, et c'est pour ça que je vais vous le montrer. Hein. Maintenant, donc voilà, donc là on est sur Gamecube. Donc je précise bien que c'est pas sur ordi. Allez, bah ben, si, c'est sur émulation, hein. évidemment. Je n'ai pas d'enregistreur. Donc euh, Pokémon Colosseum, sur Tart, il est en français évidemment. Parce qu'en anglais, c'est bon, ça aurait été pour la merde, j'aurais pas fait la vidéo si je en anglais. Allez, écriture dans hein, carte mémoire. Ah. Donc, on va faire une nouvelle partie pour vous montrer un peu l'histoire, le, le but euh... enfin, vite fait, parce que vous verrez pas tout. Euh, moi, je me rappelle à peu près ce que c'était. J'essaierai de vous résumer sans me tromper. Donc, voilà, on écrit notre nom, Sylvain. <rire> on, on peut pas mettre Sylvanus, donc euh, bon, je vais mettre Sylvain. Voilà. Alors... Il va y avoir le scénario, je vous laisse regarder le scénario. Enfin, le, le, voilà, l'intro. Donc voilà, il a volé, euh, il a volé, je ne sais pas quoi, euh, je ne sais pas qui non plus. <rire> donc euh, voilà. Est-ce que c'est un méchant Est-ce que c'est un gentil Apparemment, c'est notre personnage, donc on va voir. Alors, il est sur sa moto, euh, sa moto sidecar un peu, euh, un peu futuriste on va dire. Alors, là on commence. Qu'est-ce qu'il faut faire D'accord, déjà. Alors ça c'est une animation. Alors, qu'est-ce qui se passe ah, je m'en suis mis plein pince. Un bon repas, hein. on a attrapé un gros gibier. Ils n'ont pas l'air très gentils. le boss va nous donner une prime. Donc, ils ont pas, pas l'air d'être des gentils, non, non ça, ça, ça, ça c'est rien, en fait, ça n'a pas l'air. Donc, on va rentrer dans ce bar, ça ressemble à un bar, vous allez voir, allez, alors, flash info, <rire> flash info, Révélation, un bâtiment a explosé hein, sur un repère de la Team Snatch. Sur des kidnappers, d'accord. L'explosion. Ils ont découvert en gros le, le bâtiment parce qu'il y a eu l'explosion. Donc, d'après ce qu'on ce qu nous fait comprendre, on est des gentils et on a, on a, on a balancé des, euh, des, des, des, des, dire des, des méchants je suis sorti je me... donc alors ça ça sentait, ça sentait à 10km qu que j'allais sortir il est arriver un truc allez on va voir le premier combat déjà vous allez voir le, le système de combat est assez euh, assez spécial bah, c'est sur gamecube donc ce sera du 3D et de la vraie 3D bah ça change un peu de, un peu de la des, des consoles euh, portables allez un combat est lancé donc zyx l'attend ah oui c'est les pokémon euh... C'est pas ceux de base, hein. c'est le nouveau Pokémon qu'il y avait eu à l'époque en 2004. Il y en avait eu toute une flopée, dont moi j'ai pas suivi tellement qu'il y en avait. Noctali et Mentali. Nos deux Pokémon, ils sont déjà level euh, 26, on commence pas à 0. 26 et 25. Donc voilà, on va les attaquer. On peut choisir l'adversaire qu'on attaque. Hop. Et je peux presque tuer. Voilà, presque Mikao. Oh on va tuer. Euh, attaque morsure. Regardez, regardez l'effet les des attaques. C'est vraiment, je trouve, c'est vraiment bien fait. moi. Enfin, c'est bien fait. Pour l'époque, euh, franchement, euh, vous sortez un jeu comme ça. Moi, moi, j'y jouais. Euh, J'avais pas de GameCube, mais j'allais chez un collègue et, euh, et euh, il allumait, il allumait Pokémon Colosseum et tout. C'est excellent. Apparemment, le but de l'histoire, c'est de, bah de déjà, de. On est, on est. Il faut vaincre les méchants, on va dire, parce qu'apparemment il, euh, ils noircissent les Pokémon, ils les rendent méchants avec une technique, je sais pas quoi. Et donc il faudrait capturer, euh, dans la logique, tous les Pokémon qui, qui ont un côté sombre ou je ne sais quoi là. Euh, et en gros, en, en les faisant combattre, ils deviendraient de plus en plus bons et euh, ils auraient une aura ou je ne sais, je sais, je sais plus exactement, mais c'est une histoire comme ça d'aura ou c'est que euh, c'est faut les faire devenir gentils. Ça, ça se rapproche de l'histoire où c'est que... Vous prenez l'exemple de Pikachu, euh, où c'est qu'il a fallu le dresser, Faire, des com faire quelques combats pour qu'il s'aperçoive qu'on était son ami, voilà, bah là en gros, euh, faut, Il faut les, les faire redevenir gentils. Voilà, j'ai remporté un peu des, euh, des monnaies, là. je ne sais pas comment ça s'appelle. Il y a un symbole bizarre. Ah, non, tu n'as qu'à aller à Phénacite, hein. Ah, Phénacite. Ah oui, parce que là on a un système de map, alors attendez, regardez. On va sortir de là, il va me proposer une map, normalement. Voilà. Alors où je veux aller Donc, Je veux aller à Fénacite. Non je peux aller que là. <rire> je ne connais que cette ville, on les découvre au fur et à mesure de l'histoire, les villes. Après on peut y aller, revenir, aller d'une à l'autre. Donc voilà, Fénacite. Petite vue de la ville. Avec le centre Pokémon. Allez les deux gugus de tout à l'heure. Tu vois, qui avait pas l'air très net. Alors tiens, il parle. Hein, hein, de ce côté. On y met du sien. Ah, il a l'air d'avoir un monsieur dedans. Il a l'air d'avoir quelqu'un dans le sac. Ah, et on, a, on les a entendus parler, c'est pas bien du tout. Oula, ils vont me chercher des noises. Ouais, ah, t'en as pas le choix, c'est top. Allez, combat bon, ça devrait pas être trop dur, hein. dès le début du jeu, ça m'étonnerait qu'ils nous mettent des mecs qui sortent de l'arène, hein. de la ligue, de je sais quoi. C'est sais même pas qu'il y a des ligues. Je pense, oui. Ah oui, allez, oh, oui, oui, il y a des ligues. Bah, il y a un système de ligues, mais c'est spécial. Il y, y a 100 dresseurs, je crois, et il faut tous les battre hein, les uns après les autres un système comme ça, je crois. Donc, Allez, donc ça, ils sont pas trop. Euh... Ils ont, ils ont, il y en a qu'un qui a pris un coup de Pokémon alors attaque. Donc, là vous choisissez votre attaque, vous choisissez l'ennemi le... Le, qu'on va attaquer. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait. Il a cherché son attaque. Il a attendu, non, il a attendu une attaque. Je ne sais plus, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. On va peut-être le voir si on s'est attaqué. Noctalier 181, ouais, génial, non écrase face. Ouais... Sauf que c'est pas celui-là de Pokémon qui avait lancé un... Hein. Bon, bah on va lui faire morsure et choc mental, allez. Ah bah là il va mourir. Alors peut-être pas sur le choc, ah si, direct. Choc mental, il est, il est KO, il est fini. Il y a plus de Pokémon. Alors après il peut en appeler hein. il peut en appeler pendant le combat et tout. Hein. Il a ce 6 Pokémon hein. comme là, hein. enfin ils en ont jamais 6. Euh. Mais euh, Ils peuvent en appeler au fur et à mesure qu'on les détruit. Hein. Le combat peut-être assez long. Donc voilà pour Pokémon, euh, pour Pokémon Colosseum, J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Je vais essayer de, de faire d'autres consoles, d'autres jeux sympas. Et, euh, et puis je vous dis à la prochaine comme d'habitude.